Les amis, petite vidéo archi rapide, juste pour vous montrer, encore la Fossil Gen je vous avais dit, j'avais commandé le modèle petit, le petit format qui est destiné plus potentiellement, on va dire, à un public féminin, au vu de la couleur des paillettes, des strass, mais bon, on ne sait jamais, ça peut plaire aussi à certains d'entre vous. Cette vidéo, c'est juste pour vous comparer et vous montrer les deux différents modèles, comme ça, vous saurez à peu près lequel vous correspond le plus. Je vous le disais les amis, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai les deux modèles. Le modèle plus petit, le 42mm, qui là est sous une forme... Un petit peu or rosé Avec des petites paillettes Et le modèle 44mm de la Gen 6 Que je vous ai déballé il y a quelques jours Qui lui a le cadran noir Je vous rappelle que ces modèles existent En différentes couleurs Le 44mm existe en cadran noir comme j'ai En cadran plutôt argenté Avec un bracelet en métal Et à chaque fois vous allez pouvoir trouver différents bracelets Je pense que grossièrement Cette montre est plutôt destinée à un public féminin Et celle-ci à un public masculin Mais moi je n'aime pas genre les produits donc pour moi les deux peuvent être personnalisés pour les hommes ou pour les femmes pour ce modèle il suffirait de changer le bracelet pour lui donner un look un petit peu moins flashy rose et au contraire celui-ci avec un petit bracelet rose pourrait convenir aussi à mesdames dans tous les cas Fossil nous propose deux tailles deux formats qui ont des différences car je vous le disais dans le boxing les deux montres les deux formats sont équipés du même écran un écran de 1,28 pouces amoled 416 par 416 pixels la différence sera donc sur l'épaisseur plutôt du cadran qui sur le modèle 42 bah, a 2 mm de moins de diamètre. Ensuite on aura une épaisseur légèrement plus grosse au niveau du petit format. Car il faut mettre les mêmes composants dedans donc c'est un petit peu plus épais. La dernière chose qui change ça va être la taille de bracelet. On est sur du 18 mm pour le format 42 et on est sur du 22 mm pour le format 44. C'est tout ce qui change après... À l'intérieur, ça va être la même chose. Vous allez pouvoir les utiliser pareil, l'arrière. C'est la même chose, on sera sur deux montres identiques On gagnera juste un petit peu du coup en taille Si on est plus amené à aller sur le 42 Et on aura un design, voilà, comme je vous le disais Un peu plus féminisé Même s'il si ne faut pas s'arrêter à ce qu'il est proposé On peut toujours personnaliser pour avoir pour messieurs Une montre de ce style un peu plus masculin Car oui, pour moi, il était important de montrer aussi ce petit format Que je n'aurais pas eu forcément pour moi Mais je sais que vous êtes beaucoup, mesdames à vous intéresser à ce petit format et à cette couleur de fossile donc on va retrouver un design semblable avec les trois boutons et la petite couronne et on va avoir quelque chose qui, euh, sur le site, vous permet d'avoir différents bracelets et euh, adapter un petit peu cette nouvelle montre connectée intelligente à vous et à tout le monde. Voilà les amis, c'était cette petite courte vidéo juste pour vous présenter les deux modèles. En attendant la suite des vidéos qui vont arriver sur la Fossil Gen 6, les comparatifs et le test, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée. Merci et à bientôt sur ma chaîne.